Le monde du travail traite-t-il de manière égale les hommes et les femmes? A l'occasion de la journée internationale de la femme, Europarle TV a rencontré trois d'entre elles, deux exerçant des métiers d'hommes et une politicienne. Leur combat n'est pas si différent. Londres, ses taxis et ses bus où les femmes sont plus présentes sur les affiches que derrière le volant. Mais un étage plus bas, surprise, aux commandes de ce métro, c'est une femme que l'on retrouve. This station is Traditionally, it was a man's job because it was used to be a heavy job. You used to have to lift couplers and things like that. And with technology now, that just doesn't happen anymore. Anybody could do it. The, the thing is, you need to keep a cool head if things go wrong, and I think that's where most people fall down and panic. And you can't really afford to panic when. Vous avez jusqu'à 1000 personnes sur votre train. Déby, 49 ans, informaticienne de formation, est devenue conductrice de métro pour ses enfants. J'ai un enfant 9 ans et le mettre en place dans les heures de travail et tout ça. C'est un bon travail. Les transports publics londoniens fêtent les 100 ans de l'arrivée des femmes chez eux. Still encore I Si if you look at representation of women in transport for London, some 22% of the workforce are women. But if you look at the operational side of our business, so people who are driving trains, operating the stations, there's about 13,000 women, but only 15% representations. La proportion est bien moindre ici à Bruxelles pour les pompiers. Sur 1000 personnes, huit seulement sont des femmes. Nous avons rencontré l'une d'elles, elle est lieutenant à l'état-major bruxellois. Tout le monde avait très peur de voir arriver une femme officier en se disant euh, « j'aurais pu arriver comme une princesse et piquer les nerfs. Non, donc euh, ça s'est bien passé. Mais c'est clair que j'ai essuyé des appréhensions au début et que euh, beaucoup de gens ont, se sont détendus, ont changé leurs a priori, etc. Le capitaine de la caserne était plutôt opposé à cette arrivée. Le hasard a fait qu'elle est venue dans mon équipe. Et ça n'a pas été facile pour elle au début, pas du tout. Un certain machisme, une certaine concurrence. Les anciens euh, se demandaient un peu si ça n'allait pas les déforcer dans leur pouvoir. Enfin, c est, c est, elle était gênante. Mais le lieutenant a su s'imposer naturellement par ses capacités, notamment pendant les exercices. Il y a des exercices qui sont très lourds, notamment l'échelle qu'elle a. Elle a... Euh, une, deux, trois. Là, elle n'a que quatre plans. Parfois, elle a cinq plans, donc un plan en plus. Elle est couchée par terre et à deux, il faut la pousser, la redresser comme ça. Comme tous ses collègues, elle a dû passer les mêmes épreuves pour intégrer les pompiers. Enfin, presque les mêmes. Par une, euh, une obligation européenne, on est obligé d'adapter, de ne pas demander la même chose aux hommes et aux femmes, ce qui est parfois, enfin même souvent, préjudiciable en fait pour la femme. Moi, je pense qu'on pourrait faire la même chose pour les hommes et pour les femmes. Une opinion que tout le monde ne partage pas. En tant que chauffeur, machin, ça, je fais la mais. tirer des personnes, machin, ils n'ont pas la même capacité que nous. Ça dépend des filles quand même, comme ça dépend des pompiers ouais, aussi. Tirer quelqu'un, tirer, pousser, c'est du travail très lourd. Hein. C'est au tour du lieutenant Hubin d'agir. On part pour un incendie, un incendie dans un appartement, apparemment visiblement c'est le canapé qui a pris feu dans l'appartement. Dispatching, dispatching, 58 et convoi bien compris, rentrons disponibles à la caserne. Overpass. De retour à la caserne, le lieutenant rencontre la députée européenne Marie Arena, venue discuter de ses métiers dits d'hommes. J'ai eu plus de mal à me faire accepter et je pense que c'est pas encore gagné, même au sein de la hiérarchie supérieure. Ah, hein. oui. ah, oui. Est-ce qu'il y a une question de génération dans oui, l'approche oui, par oui. rapport à la femme aussi chez vous, oui, chez oui, les oui, pompiers oui, c'est oui, aussi oui. ça ouais. je pense qu'on a le, la, la génération d'hommes plus âgés a plus de mal à voir arriver la femme parce qu'ils ont un parcours qui est un parcours euh, c'est lié à toute la progression sociétale aussi hein, dans ouais. le domaine, donc euh, ouais. ça se rejoint, les pompiers sont peut-être un peu plus lents, mais... Non, non, je vous rassure, non les politiques, c'est la même chose oui. à mon avis. <rire> Au premier gouvernement, j'étais la seule femme dans le gouvernement qu'avec des hommes euh, d'une ancienne génération et qui n'étaient pas du tout prêts à accepter les femmes. Oui. En disant, euh, ouais la petite jeune, elle est là parce que c'est une femme, c'est les quotas. Euh. La petite anecdote, c'est quand j'ai annoncé à mon fils, qui avait 7 ans que j'allais être ministre, il m'a dit, mais non, c'est un métier d'homme. Ah, oui. Ah là, il faut que je reprenne son éducation. parce que assez... Une quinzaine d'années plus tard, Marie Arena est devenue députée européenne. Bah, je pense que quand on regarde ici sur l'escalator, je pense qu'il doit y avoir autant d'hommes que de femmes. Euh, ça ne veut pas dire que ce soit égalitaire. C'est-à-dire bon, Ça veut dire que je pense qu'au niveau politique, il y a encore du travail. On n'est pas à 50-50 au sein du Parlement, euh, au sein de l'Assemblée. Il, il y a beaucoup de, de personnes qui travaillent avec les politiques qui sont des femmes. Souvent les assistantes, il y a beaucoup de femmes. Ce matin, elle est habillée en tailleur pantalon pour défendre un rapport dans le domaine du commerce international. Je pense souvent à notre amie euh, lieutenant-pompière qui, euh, qui dit qu'elle devait changer effectivement ses attitudes pour être crédible. Ben, C'est un peu la même chose ici. On doit parfois avoir une attitude beaucoup plus stricte pour être crédible. Et je pense qu'on doit vraiment venir avec des arguments béton, euh, qui sont des, des arguments techniques, sans pour autant retirer le côté plus intuitif qu'on peut avoir. Mais Moi, je suis venu avec, euh, avec des, des documents écrits, avec une projection, avec toute une analyse. Euh, et, et il y a eu des interventions euh, d'hommes parlementaires qui euh, ont euh, simplement, comme ça, euh, sur des arguments pas du tout construits, dit que euh, ce qui était euh, affiché n'était certainement pas la réalité. Donc, je trouve ça très particulier. Oui. Avec à peu près 30% de femmes au Parlement, on se rapproche de la parité. Mais il y a encore du chemin à faire.